Je suis venu parce que j'aime bien la chaîne de Cordelia et bien la chaîne de Marco. De... Ouais. On a mangé des choses très bonnes, notamment des trucs des... super bons, un gâteau un peu mou et plein de fruits. T'as mangé quoi T'as pas mangé T'as bu de l'eau C'est bien aussi. Hein. S'il n'y a pas de soucis, on, on juge pas. Ça fait plus pour moi.

Formidable, souriant, hyper euh, agréable. T'as fait boue, quoi J'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé. <rire> j'ai goûté plein de trucs. Il y avait surtout plein de discussions sympas, plein de découvertes. Il euh, y une, une donc, personne un là qui, qui est très bien. Je <rire> <rire> <rire> enfin, suis venue pour rencontrer du monde que je connaissais euh, sur Twitter notamment. Et, euh, ça fait, ça peu, fait plaisir un, de mettre des visages sur des pseudos. J'ai des fois de discussion, c'est un environnement safe. Il y a de la musique, il y a des jeux, de la bouffe. Je suis en train de

et on a joué une partie du qui était euh, incroyable. Tout le monde est mort. Hein. Tout le monde est mort qui a gagné du coup Le fascisme. Du tribunal populaire qui est un élément de gameplay que je ne supporte absolument pas dans, dans le carreau. Et on, on a tous été éliminés un par un euh, au nom de la xénophobie. Euh, et euh, de la peur de l'autre.

Hum. C'est triste. C'était déjà au pique-nique l'an dernier, c'était vachement chouette. Du coup, t'es revenu Et t'as mangé quoi Je suis arrivée un peu tard, donc du coup, j'ai mangé des abricots et des madeleines. Et c'était bon et quand même C'était super bon. Ouais. <rire> on est bien. Ouais, on est bien. Comme ça Voilà.

Donc le pique-nique c'est fini, euh, c'était cool quand même Oh là là c'était trop bien Ça a duré longtemps, on il est arrivé quand, quand on est à midi, midi 5. Et 10. là il est genre 19h. Et on entend les klaxons parce que ça va être le début du ouais. match de foot. On n'en peut plus, du coup comme c'est le début du match de foot, on va rentrer comme ça, il va y avoir. personne, personne va le Parce que tout le monde va aller sur Paris et personne ça. va partir. Ouais. Et on va avoir toutes les places et ça va être trop bien. Ouais. Et donc c'était bien, il y avait genre jusqu'à 50 personnes, c'était beaucoup, je suis pas sûre que j'ai parlé à tout le monde.

Et moi non plus. Non, mais à un moment je suis arrivée et j'ai dit bonjour. Et en fait, les gens ne me connaissaient pas, et étaient venus pas. Ouais, c'était arrivé coup. aussi pour moi. Donc bah voilà. Pas. <rire> et et puis, mais du euh... coup, j'ai signé beaucoup de cartes. Moi aussi. Et j'ai presque plus badge. Je vais rage voir en, enfin, en, en commander du coup. J'avais pris mon carnet tu sais où les gens ils peuvent faire des dessins, mais j'ai oublié de le faire tourner. le faire tourner.

La drôlerie. on a... On refracera parce que c'est cool ouais. et euh, voilà. Ça va être trop bien, je ne tiens plus debout, tu vois la fatigue. Ouais. 50 personnes. Ouais, ça fait beaucoup de gens. Ouais. La prochaine étape, c'est Percy. Euh, voilà, c'est à côté en plus. <rire> ouais, c'est juste là. Voilà, donc on va s'arrêter là. Oui. Et puis, euh, et juste... je sais pas quand est-ce que ce vlog il va être publié. <rire>

On s'en fout. Tiens, en fait, ça va être décembre 2012. Mais c'est pas grave, ça fera des petits trucs d'été, tu vois. Genre, en mode. Et euh, ça doit tanguer beaucoup, ouais, mais c'est pas grave. Oui, <rire> je sais pas, on est bien au point. Ouais, on est en train d'ordinateur. Ouais, ça va. Ah, oui, c'est la mise au point automatique. là. Ouais, bon, allez. On fait Attends, comme ça. On montre mon t-shirt. Regarde comme il est trop beau. Regardez. Vas-y, voilà. C'est beau, hein Tadam C'est beau. Et moi, j'ai des badges. Ouais, ici. Tu veux que je ouais. montre le dos de ta robe Non. Parce qu'elle est trop belle. Et ben, le dos de la robe est très belle. Voilà, voilà. Bon, allez.

On On Au revoir les gens Au revoir